Lorsque l'on tape du texte sous LibreOffice, on se rend compte que si le mot a déjà été tapé, il propose de le compléter. Là, j'ai tapé 4 lettres et en appuyant sur Entrée, ça me permet de finir le mot. Pour activer cette option et l'optimiser, nous allons dans Outils, Options d'autocorrection il y a plusieurs onglets, et nous allons sur insertion automatique. Nous voyons qu'il n'y a que deux mots dans ce document, ce qui peut créer quelques petits soucis, car la base de données n'est pas assez élevée pour pouvoir vraiment être avantageuse. Dans les options de l'insertion automatique, nous pouvons diminuer ou augmenter, le nombre de lettres nécessaires pour se rappeler des mots. Nous pouvons également augmenter le nombre de mots, ou le diminuer, le nombre de mots donc retenus par l'insertion automatique. Une petite astuce pour compléter la liste de mots, va être d'ouvrir un autre document, beaucoup plus complet, d'aller dans outils, options d'autocorrection. Je le refais, le temps qu'ils prennent tout ça en compte, voilà. Et donc là, l'ordinateur vient de rechercher tous les mots, donc les 500 premières entrées qui se trouvent à l'intérieur de ce dossier. À présent, quand je retourne sur mon fichier vide, je vois que ces mots sont retenus. Donc en tapant dans un fichier vide, si l'on a un autre document à côté qui est bien plus complet, ici nous avons donc 34 pages, ça va permettre de récupérer des mots d'un autre document et donc d'avoir une liste bien plus grande. Ceci est surtout utile pour les personnes qui frappent donc qui maîtrisent la frappe à 10 doigts et qui regardent l'écran en même temps qu'ils qu frappent sur le clavier.